à la Nouvelle-Jérusalem de l'Antony, nous souhaitons la bienvenue à ceux qui font le culte avec nous pour la première fois. Et nous voulons vous dire que la place que vous occupez est désormais la vôtre. Amen. Et quand vous ne serez pas là, la place sera vie. Euh... Yes. <rire> J'aimerais que vous ouvriez vos Bibles dans le Somme 73, au verset 28. 173 73, verset 28, si vous, si vous y êtes, nous allons le proclamer ensemble. On y va. Pour moi, m'approcher de Dieu, Dieu c'est mon bien. bien. Je, je place mon refuge dans bien. le Seigneur, l'éternel, afin de raconter toutes les choses. Amen. Amen. Amen. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Parce que lorsque je m'approche de lui, il change ma fatigue et il me donne sa force. Lorsque je m'approche de lui, il change mes fardeaux contre sa liberté. Lorsque je m'approche de lui, il est celui qui m'apaise. Il change mes afflictions contre sa consolation. Et ce matin encore, je voudrais que vous fassiez de cette parole une prière et que vous vous approchez du trône de grâce avec assurance. Vous dites, Seigneur, nous sommes dans ta présence. Et nous savons que une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous savons que nous ne rentrons pas comme nous sommes venus. Alléluia. Que ce soit pour ceux qui sont en présentiel, pour ceux qui sont connectés. Je crois que nous sommes tous rassemblés, même si nous ne sommes pas dans le même lieu physique. Par l'Esprit de Dieu, yes. nous sommes tous rassemblés. Et la main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. Yes, Lord. Alors je vais vous inviter à vous tenir de vous encore dans la présence de Dieu ce matin. Et nous allons confier toutes les articulations de ce culte, tout les moment que nous allons passer. Afin que le Seigneur vienne encore et qu'il règne en notre absolue. Nous sommes en prière. Merci éternel notre Dieu, Merci. tu es présent, Seigneur. Tu as dit que si on t'invoque, Père éternel, tu réponds. Père éternel, tu as bien voulu nous rassembler encore ce matin. Nous te bénissons pour le nombre que nous sommes. Nous te bénissons Seigneur parce que dans ta grâce et dans tes bontés, Seigneur, infini, Seigneur, tu as pris soin de chacun de nous, chacun pour sa part. Seigneur, nous avons certainement traversé Beaucoup de défis, beaucoup de difficultés durant la semaine. Mais Seigneur, tu as manifesté encore et encore ta grâce envers nous. Et ce matin, Seigneur, nous sommes venus pour t'adorer. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus pour te rendre un culte d'action de grâce. Ce matin, Seigneur, nous sommes venus, venus pour te célébrer. Père éternel, nous prions que tu remplisses encore les lieux de ta présence. Nous prions, Seigneur, que tu établisses ton règne sur nos vies. Nous prions que tu établisses ton règne dans nos cœurs. Oh, nous prions, Père éternel, que tu règnes en Maître. Seigneur, que le malin n'ajoute rien et ne retranche rien à ce que tu as prévu pour nous ce matin. Seigneur, nous croyons que tu as une portion pour chacun de nous. Seigneur, et ce matin encore, c'est avec assurance que nous, nous approchons de toi. Seigneur, nous te couronnons. Nous te couronnons, roi de ce moment. Nous te couronnons, roi, Père éternel, de toutes nos articulations pendant ce que nous dépendons de toi Glorifie seul, ton nom, éternel. Dieu. Nous dépendons de ta grâce. Nous dépendons Glorifie de ton nom, Seigneur. Dieu. Que ton nom soit glorifié ce matin. Que ton nom merci, soit élevé ce matin. Que ton nom soit craint ce ainsi, matin. Merci, Seigneur. Oh, merci, ai Seigneur de gloire. Jésus, nous, nous te couronnons. Te couronnons. Nous te promets. Vie, ton coeur, en ce moment. C'est toi que nous voulons, Père, c'est toi que cœur, nous désirons, Seigneur. Par le précieux Saint-Esprit, règne dans nos cœurs, Seigneur. Nous proclamons, cœur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, que tu règnes. Tu règnes, Seigneur, tu règnes, Père, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous. Là où tu règnes, Père, éternel, il y a la vie. Là où tu règnes, Père, éternel, il y a la liberté. Là où tu règnes, Seigneur, il y a temps. Là où tu règnes, Père, éternel. Au-delà de tout les forces nous sommes, nous sommes là devant toi, Seigneur. De toi. Nous sommes devant toi. Nous tu as dit approchez-vous de, de moi, nous nous et toi de lui. toi. Nous voulons quelque Seigneur, chose de spécial que de ta voulons. part, oh Dieu. Toi que nous voulons En ce dimanche 13, jours, nous ne voulons oh pas nous contenter, Éternel, de ce que nous avons déjà expérimenté avec toi, parce que nous savons Seigneur qu'il y a plus, qu'il y a plus de toi. Dieu, que le pain du pain puisse descendre, oh Dieu, le le avant de consommer de, si de, oh de, de toi, Dieu, ce et de nous conduire, entre tes mains, Seigneur, nous nous abandonnons totalement, entre tes mains, Seigneur, nous nous livrons totalement, Seigneur, nous t'abandonnons, Père éternel, tout ce que nous sommes, Père éternel, nous ne voulons pas seulement t'offrir le champ d'adoration, mais nous voulons nous à toi, Éternel, dans le sacrifice vivant et agréable. Et nous, nous, -nous, nous, -nous, nous ce matin, reviens-nous ce matin, remplis-nous ce matin, assiste-nous ce matin. Oh Dieu. Dieu, apporte tes oh grâces infinies, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Oui, nous laissons nos émotions, nos sentiments, nos seigneur, vies, oh Dieu, suis, nos oh, projets, nos rêves, oh Dieu, nos projets, nos rêves, oh Dieu, notre présent, notre lendemain, entre-demain, Seigneur, entre demain, c est c est c est nous nous dépendons de toi, nous dépendons de ton toucher, oh, hallelujah, nous dépendons de ton toucher, il il Seigneur, nous dépendons de ton toucher, Seigneur, nous We're yeah. Tu n'as pas fini d'agir, Père éternel. Tu t'intéresses à chacun de nous. Tu ne fais point d'acception de personne, Seigneur. Mais tu t'intéresses à chacun de nous. Merci, Père éternel. Merci, Seigneur, parce que tu rassures encore de ta présence quelqu'un ce matin en lui disant que tu connais les besoins de son cœur. Père éternel, merci, merci Seigneur parce que Et tu n'es pas un nom pour mentir. Merci Seigneur parce que ce que Dieu, tu as promis éternel, tu vas certainement l'accomplir. Merci. Merci, merci Seigneur. Je encourager quelqu'un ce matin oh, qui se dit certainement Oui, il Dieu. connaît les besoins de mon oui, cœur, mais pourquoi est-ce que il je ne le vois pas Pourquoi est-ce qu'il n'agit oui, pas, je, ne le pas? Qu ne oui, le pas? je voudrais t'encourager ce matin en, en te disant Il ne ment pas. Oui, il ne ment pas, il est fidèle. Il est fidèle dans ses promesses. Oui. Merci, il est fidèle dans ses promesses merci, et il agira certainement. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur, personne n'est comme lui. Oh, merci, Sur la Seigneur. terre et dans les cieux, personne n'est comme lui. Hallelujah. Il a reçu merci, le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Yes, Il En ce nom, tout genou fléchis et yes, tout le monde confesse. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur. Merci, merci, merci, Seigneur, merci. Seigneur. Merci, Seigneur, nous voulons encore proclamer ce matin que merci, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi, le garde. Seigneur, si tu ne gardes ceux qui gardent le fond en vain, si tu ne bâtis éternel, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain, Père éternel. Seigneur, ce matin encore, oh, nous, nous abritons dans le repos de ta victoire, Seigneur. Nous abritons victoire, Seigneur. nous abritons dans le repos de ta victoire. Et nous, de ta victoire Et nous savons éternel que nous ne craignons rien. Nous savons que nous ne craignons rien, éternel. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans Père. -l Seigneur, nous, nous abreuvons encore à ta source ce matin. Amour, Dieu, nous abreuvons à ta source ce matin. Nous, nous t'adorons éternel parce que toi seul mérite notre adoration. Seigneur de tu soutiens, coeur, tu de soutiens nos cœurs, tu soutiens nos vies. Oh, alléluia. Comme toi, comme toi, qui est comme toi, personne n'est comme toi. Toi Seigneur, qui rend libre comme toi Seigneur, qui guérit comme toi Seigneur, qui restaure des vies comme toi Seigneur. On t'appelle le réparateur de prêche, oh Dieu. On t'appelle le restaurateur de cœur brisé, oh Dieu. C'est toi qui relèves l'indigent de la boue, oh Dieu, et l'élève pour le faire asseoir auprès de grands, Seigneur. C'est toi qui tire l'orphelin, oh Dieu, de sa bassesse, oh Dieu, et qui l'élève, oh Dieu de gloire. Tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu d'exploit, oh Dieu. Tu entends les cris de cœur, oh Dieu. Des cœurs qui soupirent et qui pleurent, où viendra le secours, oh Dieu. Tu es le secours qui ne t'arrive jamais, oh Dieu de gloire. Dans les ténèbres de la nuit et de la vie, tu observes, tu vois, oh Dieu. Tu sens nos cœurs et n'auras rien, rien n'est caché devant toi, Seigneur. Nous sommes là devant toi comme des enfants, disposés à assoiffés de toi, Seigneur. Fais de nous tes instruments de paix. Fais de nous tes instruments de paix, Seigneur. De agneau, âmes. Âmes. agneau de Dieu, qui est semblable à toi, admirable, oh, magnifique. Merci, merci pour ta sainte oui. et glorieuse présence. Merci pour merci ta sainte et glorieuse présence. Merci pour ta nuée. Merci pour ta nuit. Agneau de Dieu. Tu, Dieu qui qui remplit ta maison, qui remplit ta Qui est son Dieu de toi? Merci Seigneur de Un magnifique. Qui est. est toi Seigneur, gloire Seigneur, ce matin encore nous voulons à ta source Père éternel Seigneur, nous voulons nous abreuver Seigneur, dans ta parole Seigneur, ce matin encore Éternel, nous voulons être renouvelés et sonnés par ta parole Yes, Cette parole qui est puissante et agissante, yes, Seigneur, nous prions que ta parole illumine encore, Seigneur, les ténèbres de nos ce yes, matin. Yes, Seigneur, nous prions qu'au travers de ta, ta parole, tu fasses ton yes, émouvement ce matin. Et que nous prions en nous, Père, tu es les paroles de la vie. Tu es les paroles de la vie Répassatin. Oh, je te bénis, Oh, je te bénis, Tu as les paroles de la vie. Oh Yahweh. Tu as les paroles de la vie. Oh mon roi. Tu as les paroles de la vie. Yeah -nous oh, merci, oh merci. De nous parole éternelle. Oh, merci. Seigneur. Oh, Merci. Seigneur. Merci. Merci. Oh, Merci. God. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci. We, bless you. we bless your holy name, tu es le Seigneur qui est ici. Merci pour Nous sommes disposés, Père éternel, à nous. sommes disposés, Seigneur, que nous ne sommes pas venus écouter un homme. Nous Ne sommes pas venus Seigneur à rencontrer. Non, mais c'est toi que nous sommes venus rencontrer, Seigneur. Alors, Éternel, nous sommes disposés, nous sommes disposés, Seigneur, nous sommes soifés, que ton acte soit fait, que ton action descende, oh. que ton action descende. Disposés à soi fait que ton action descende. Je suis disposé, à soi fait que ton onction descende sur nous. Sur moi, et je suis disposé. De ta présence, cette télé Baïkal, Merci Seigneur, Merci Seigneur, Merci Seigneur, pour ta Merci pour ta Merci Seigneur, Merci Seigneur, Merci Seigneur, Seigneur, Seigneur, Merci Seigneur, Merci Seigneur, Merci Seigneur, We all need the Holy Ghost. We are the Holy Ghost. <speaking in Spanish> God, God, God, God, God. Dieu de gloire devant ta majesté, devant ton autorité Seigneur, nous voulons t'adorer ce matin, nous voulons te célébrer ce matin, toi qui renouvelle en nous tes bontés, tes compassions, sans fin, sans nombre, oh Dieu, tu nous as tirés de nos lits, tu nous as tirés de nos maisons, tu nous as préservés sur le chemin, oh Dieu, parce qu'il t'a plu de mettre dans nos cœurs, oh Dieu, le souhait, le désir de venir communier dans ta maison Seigneur, de venir te rencontrer, oh Père, nos vies, ô oh Dieu. Nous venons devant toi tel que nous sommes, ô oh Dieu. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Toi qui connais les besoins de chacun, ô oh Dieu. Que ce matin, ô oh Dieu, visite à nous, Seigneur de gloire, par ton esprit rédempteur, par ton esprit sauveur, par ton esprit puissant et glorieux. Visite à nos cœurs, ô oh Dieu. Visite à les profondeurs de nos êtres, ô oh Dieu des amis, afin de fortifier, d'encourager, de, de consoler, de relever, ô oh Dieu. Toi qui as dit, réveille-toi, toi qui dors. relève toi d'entre les morts. Et Christ en resplendira sur toi, Seigneur de gloire. Que ce matin, qui a une bouffée de vie, qui a une bouffée de vie, de la vie Zoé qui vient de Dieu, dans le corps de chacun, oh Dieu, quel que soit le verdict de la maladie ou des hommes, oh Dieu, des circonstances quelconques, oh Dieu, ce matin, oh Dieu de moi, merci de fortifier, merci de restaurer, merci de relever, de relever, de relever l'âme abattue, l'âme languissante, oh Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, oh Saint-Esprit de Dieu, Ô oh, Saint-Esprit de Dieu. Au oh, Saint-Esprit de Dieu. Il y a un chant qui dit, Frère, je et descends des cieux, Merci à chacun d'entre vous Est-ce qu'ensemble On peut se mettre debout Pour faire la confession de notre foi Avant d'écouter la parole De Dieu, Amen Je crois en Dieu Le Père Tout-Puissant Créateur du ciel et de la terre Je crois en Jésus Christ On aurait pu projeter ça Je crois en Jésus Christ Son Fils unique Notre Sauveur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 Je crois en la Sainte Église universelle, en la communion des saints, en la rémission des péchés, en la résurrection du corps et en la vie éternelle. Amen, Amen, Amen. Un dernier effort à tout le monde, est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans Exode chapitre 20? Exode chapitre 20, verset 1 à 20. Exode chapitre 20, verset 1 à 20. On va lire les, les commandements de Dieu.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 C'est une joie de, de vous retrouver ensemble, de nous retrouver ensemble en présentiel. Amen. Vous qui êtes pour la première fois la Nouvelle-Jérusalem à Londres, de façon présentielle ou connectée, soyez la bienvenue. C'est la maison de votre papa pour les néerlandophones. Notre bien-aimée sœur qui a fait ce travail merveilleux, aujourd'hui elle, elle travaille, donc elle ne peut pas nous être là physiquement. Je pense notamment à Joël, mais en tout cas pour les dimanches suivants, euh, espérons que son emploi au niveau du travail sera dégagé pour que les néerlandophones natifs euh, qui sont plus à l'aise en néerlandais puissent écouter le culte en présentiel ou de façon Connecté. Voilà, vous êtes à la nouvelle Jérusalem à Londres. Je suis le pasteur Patrick Gayaka. À partir depuis le 9 juin, on peut maintenant recevoir jusqu'à 200 personnes à l'intérieur. On peut recevoir. Nous, on n'a pas eu, on n'a pas eu à fermer. Dieu a fait grâce. On a eu à continuer à présentiel avec un nombre limité de 15 personnes, 15 adultes, et les enfants de moins de 12 ans sans limite. Dieu nous a fait cette grâce. Alors nous continuons dans la même lancée. Depuis le dimanche passé, nous sommes dans un texte de la Bible, un merveilleux texte de la Bible qui se trouve dans Acte chapitre 16. Merci également à Linda pour ce merveilleux travail. Amen. Elle a fini sa session hier. Hier, elle avait avant-hier, elle avait deux examens. <rire> voilà, Dieu a fait grâce. Amen. Donc, elle est, elle, elle est un peu fatiguée parce qu'elle avait une session assez, assez, assez lourde. Nous sommes dans Acte chapitre 16. Acte chapitre 16, nous prenons les versets 11. On va lire un texte qui est assez long. On va lire un texte qui est assez long. Nous prenons le verset 11 pour être dans le contexte jusqu'au verset 40. Acte 16, 11 à 40. Il est long, mais nous allons le lire ensemble. Ensemble, lisons. Des Troas, nous avons fait voile droit à Samothrace. Le lendemain, sur Néapolis, de là nous sommes allés à Philippe, première ville du district de Macédoine et colonie romaine. Nous avons séjourné quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous sommes sortis à l'extérieur de la ville, près d'une rivière, dans un endroit où nous pensions trouver un lieu de prière. Le texte continue, un lieu de prière. Nous nous sommes assis pour parler aux femmes qui étaient réunies. Il y avait là une femme nommée Libye, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, adoratrice de Dieu. Elle écoutait et le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. Après avoir reçu le baptême avec toute sa maison, elle nous a invités en disant, « Si vous jugez que je suis fidèle au Seigneur, venez chez moi et demeurez-y. » Elle nous en pressant comme nous allions au lieu de prière. Une servante qui avait un esprit pitique et qui, par ses divinations, procurait un gain important à ses maîtres, est venue au devant de nous. Elle se mise à nous suivre, sans Paul et nous en criant :« Ces gens sont des esclaves du Dieu très haut. Il vous annonce la voie du salut. » Comme elle faisait cela depuis plusieurs jours, Paul excédé a fini par se retourner pour dire à l'esprit :« Par le nom de Jésus Christ. » Je t'enjoins de sortir d'elle et il sortit à ce moment même, voyant disparaître leurs espoirs de gain, Les maîtres de la servante saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les chefs. Ils les présentèrent aux magistrats en disant, ces gens jettent le trouble dans notre ville, ce sont des juifs qui prônent des coutumes qui ne nous est permis ni d'accueillir ni de pratiquer à nous qui sommes citoyens romains. La foule aussi se dressa contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher leurs vêtements et en donneur qu'on les frappe à coups de bâton. Après les avoir roués des coups, ils le jetèrent en prison en joignant aux géoliers de le tenir sous bonne garde. Ayant reçu cette injonction, celui-ci le jeta dans le cachot central et leur mit des entraves de bois au pied. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas Priez et chanter les louanges de Dieu. »« Les prisonniers les entendaient. »« Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre. »« Les fondations de la prison furent ébranlées. »« À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et tous les liens se détachèrent. »« Les geôliers se réveillèrent, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, »« il tira son épée. »« Il allait se supprimer pendant que les prisonniers s'étaient enfouis. » « Mais Paul cria, « Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le géolier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul. Et silas, il dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Il répondit, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Il lui dit la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient chez lui, à ce moment même, en pleine nuit, il le prit avec lui et le lava de leur plaie. Aussitôt, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Il les fit monter chez lui, dressa la table et se réjouit avec toute sa maison d'avoir cru Dieu. Quand il fit jour, les magistrats envoyèrent le dicteur dire au geôlier, relâche ce genre. Le geôlier rapporta ses paroles à Paul. Les magistrats font dire de vous relâcher. Maintenant donc, sortez et allez en paix. Mais Paul leur répondit, après nous avoir fait battre publiquement et sans jugement, nous qui sommes citoyens romains, il nous est jeté en prison et maintenant ils nous chassèrent en secret. Pas question, qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Le lecteur apportait ces paroles aux magistrats qui prirent peur en apprenant qu'ils étaient citoyens romains. Ils virent les apaisés et les libérer en leur demandant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils allèrent chez Lydie. Après avoir vu et encouragé les frères, ils partirent. Amen Amen Bien, amen, nous continuons pour ce dimanche. C'est un texte que nous avons commencé le dimanche passé. Le dimanche passé, nous avons vu plus la première partie. Et le titre était « Passe en Macédoine, viens à notre secours ».« Passe en Macédoine, viens à notre secours ». Et aujourd'hui, nous allons voir « Et les chaînes de prisonniers se détachèrent ». C'est le titre du message du jour. « Et les chaînes de prisonniers se détachèrent ». Nous le trouvons au verset 26 de ce merveilleux texte d'Acte chapitre 16. Pour ne pas retourner en arrière, vous pouvez reprendre la prédication du dimanche passé sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, pour avancer hors ce dimanche-ci. Dans le contexte de ce texte, nous sommes dans la ville de Macédoine. Dans la ville de Macédoine. Macédoine en grec, c'est « Macedonia ».« Macedonia » en grec, qui signifie « terre étendue ». À cette époque-là, la Macédoine était une province romaine, une province bien qu'étant grecque, qui était sous l'occupation de Rome. Et dans cette province de la Macédoine, nous comptions des villes comme la ville de Béret, la ville de Thessalonique, la ville de Corinthe, la ville de Philippe, la ville d'Athènes, la ville de Troas et la ville d'Éphèse. Si vous regardez dans la Bible, vous trouvez des livres, des livres comme un Thessalonicien, deux Thessaloniciens, un Corinthien, deux Corinthiens, Philippiens, Ephésiens. Ce sont des livres que Paul a écrits aux chrétiens qui habitaient cette province de la Macédoine. Au départ, c'était une province qui n'avait pas une affluence chrétienne importante, mais grâce à l'action du Saint-Esprit, au travers du ministère de l'apôtre Paul, ce qui n'était qu'un grain insignifiant, est devenue au fur et à mesure une grande province avec une influence majeure sur le christianisme de ces temps-là, le christianisme d'après et jusqu'à nos jours, aujourd'hui. Si nous lisons le livre des Éphésiens, le livre des Éphésiens, qui est considéré comme un élément un livre théologique d'une importance majeure concernant la foi chrétienne, la sanctification, l'Église, les ministères et autres, c'est grâce au livre des Éphésiens que nous avons ces révélations profondes venant de l'apôtre Paul. Et il a tiré ce livre, il a tiré le contenu de ce livre en regardant, en expliquant la chrétienté, la foi chrétienne aux habitants d'Éphèse qui étaient des habitants également de la province de Macédoine. Une province faible, insignifiante, pauvre au départ par rapport à la foi, mais à cause de la présence d'un homme qui n'était pas seul, qui était accompagné à ce moment-là par Silas et par Timothée, les fondations de la ville de la province de la Macédoine ont été ébranlées et le christianisme a pris un essor extrêmement important. Nous avons parlé de la fois passée, de l'importance de s'entourer des personnes appropriées, de s'associer à des personnes appropriées. Lorsque nous voulons entreprendre une entreprise quelconque, ça peut être des études, il faut avoir la sagesse de s'entourer des bons camarades, de bons amis qui vont te pousser à étudier, qui vont te pousser à te sacrifier jusqu'à la réussite. Même dans le domaine des affaires, on ne conclut pas, on ne devient pas partenaire ou associé avec qui que ce soit. Il faut avoir de la sagesse, de la maturité pour discerner avec qui s'associer qui s'associait pour cette entreprise, qui s'associait pour cette activité. Même en termes de mariage, on ne se marie pas au premier venu, on ne se marie pas à la première venue. Il faut sélectionner avec des éléments de sagesse, les conseils des parents, et bien entendu aussi l'observation personnelle, l'éducation de la personne, les objectifs de la personne, les rêves de la personne. Est-ce que nous avons les mêmes centres d'intérêt Est-ce que nous voyons la vie de la même façon je me rappelle quelque, il y a quelques années, il y a une personne qui m'est chère, est venue me dire, ah, Yaya, chez nous ça signifie grand frère, je veux me marier, je veux me marier, il me dit, voilà, je veux me marier avec tel. Il vit euh, euh, il est venu ici pour faire ses études, il vient, il vient d'un pays d'Afrique, j'ai écouté et tout, j'ai écouté, j'ai dit ok, ça va. Il vient d'un pays d'Afrique, il est étudiant ici. Quand il termine ses études, quel est son projet il va retourner en Afrique, travailler en Afrique. Il dit, ok. Donc, si vous vous mariez, toi également, tu vas le suivre pour aller vivre en Afrique. Eux dit, oui. Il dit, ok. Donc, tu iras seul vivre en Afrique, gérer un environnement que tu n'as jamais connu, gérer un mari, quand les enfants vont venir, gérer des enfants, et surtout gérer la belle famille. Il dit, mais toi, cette personne-là, elle est née ici. Née et grande ici. Comme on dit vraiment une bontie, bontie vraiment. bontie, bontie. De l'extérieur noir comme moi, mais de l'intérieur totalement, totalement. Et en plus, une vraie flamande. Si elle se met à parler le néerlandais, vous mettez un voile. Pas d'accent. Pas d'accent. Elle est née ici. Donc je lui dis, toi, flamande comme tu es, tu n'as jamais vécu en Afrique. Tu vas quitter l'Afrique, aller gérer un nom. Et aller gérer une belle famille. Il dit non, ma petite, je ne crois pas à ton projet là. Réfléchis bien. Elle a décidé et tout. Elle a même arrêté ses études. Elle était presque en dernière année d'études. Elle a arrêté ses études. Elle est allée se marier en Afrique. Voilà, elles sont restées là-bas. Quelques années après, elle est revenue. Elle m'a dit Yaya, tu avais raison. Tu avais raison. Voyez-vous, on ne, on ne s'associe pas directement. Il faut être sage. Calculer. Et aussi, deuxièmement, on peut s'associer à une personne aujourd'hui, on marche avec une personne, mais du jour au lendemain aussi, la collaboration peut s'arrêter. Il y a des personnes qui viennent en une saison dans notre vie, ensemble nous accomplissons des choses, mais quand la saison de se séparer arrive, on peut se séparer, mais se séparer toujours en bon terme. L'apôtre Paul a commencé le ministère seul, après il a été envoyé avec Silas. Avec Silas, ils ont, ils ont gagné une ville, ils ont gagné le proconsul Sergius Poulus qui a mené l'évangile à entrer dans le monde païen, notamment à Rome. Mais après, Paul et Silas se sont séparés. Et Paul s'est associé de Timothée, Paul plutôt et Barnabas se sont séparés. Et Paul s'est associé de Timothée et de Silas. Pour commencer une nouvelle mission et la mission qu'il commençait, c'était ici dans la province de Macédoine. À chaque étape de la vie, à chaque mission de la vie, il est fort possible que Dieu t'associe des personnes. Il y a une grande étude qui a été faite dans une université américaine à Harvard. Cette étude l'a conclu, c'est sûr. 80% de la réussite d'une personne, 20% de la réussite d'une personne dépendent d'elle-même de ses capacités, de ses diplôme, de sa, de sa famille, de son éducation. Par contre, 80% de la réussite d'une personne dépendent des autres. Avec qui tu t'associes Avec qui tu lis amitié Avec qui tu es en, en relation 80% de la réussite d'une personne dépend avec qui tu es. On a vu même des étudiants des étudiants qui ont abandonné les études parce qu'un jour, ils se sont retrouvés devant un professeur qui était méchant. Un professeur qui les a cassés, qui les a détruits. Il y a des gens qui se sont retrouvés dans des écoles où ils ne devaient pas être. Par exemple, dans des études qui ne reflétaient pas leur niveau parce que dans les écoles où ils étaient précédemment, on les a cassés, on les a détruits, on les a réduits à rien. Pour une raison qu'on ne connaît pas, on a cassé leur fierté, leur identité propre, leur amour, leur élan, et les ont conduits à adopter des professions de branche qu'ils ne pensaient pas au départ. Par dépit, ils ont pris cette décision. L'importance de s'associer à des bonnes personnes. Dès lors, bien-aimés du Seigneur, faites-y, il y a des prières, des sujets de prière que vous devez faire dans vos vies. Priez toujours, Seigneur, mets à ma disposition la bonne personne. Parce que 80% de ton succès, de ta réussite sur cette terre, ne dépend pas de toi seul. Ça dépend des autres. Ça dépend des autres. C'est de la même façon pour une église comme celle-ci. Le pasteur ne peut pas faire seul. Il doit également compter sur des personnes. Des personnes qui sont là pour soutenir l'œuvre, pour l'aider. Qu'ensemble, l'œuvre puisse aller de l'avant et que ça puisse grandir, ça puisse grandir, ça puisse grandir. Que d'autres personnes aussi viennent, viennent. Même une société, une société si elle grandit, prend du personnel. Le succès de la société, c'est le succès de tout le monde. L'échec de la société, c'est l'échec de tout le monde. Chacun fait sa part. Il y en a qui est comptable, il y en a d'autres qui travaillent dans les ressources humaines, d'autres dans la publicité, d'autres dans le marketing, d'autres dans la vente. Tous ensemble, comme de puzzles, chacun joue un rôle, prépondérant particulier. Ça peut être insignifiant aux yeux des hommes, mais important pour la société. Voyez-vous par exemple, je prends un exemple, voyez le baffle qui est là, le haut-parleur qui est là. Ce haut-parleur, voyez comme il est là. Qu'est-ce qui le soutient C'est simplement ce petit pied-là qui le soutient. Ce petit pied qui le soutient. Maintenant, entre ce haut-parleur et ces petits pieds, ce petit pied, qu'est-ce qui fait que ce haut-parleur ne peut pas de descendre Il y a un petit boulon, un petit boulon qui maintient ce haut-parleur. Tu peux avoir l'impression d'être petit dans l'environnement où tu es. Tu peux avoir l'impression d'être une nullité, aucune utilité. Mais sache que dans ta petitesse, tu as une part d'utilité. Même Dieu, dans son royaume, il a dit qu'il prend des choses faibles des choses villes, des choses qu'on ne considère pas, les choses que les hommes rejettent, Dieu les prend. Et quand Dieu prend ces choses-là, Dieu confond les sages, Dieu confond les riches, il élève les choses qui n'avaient pas de valeur, il bénit, il les élève et les positionne aux yeux de grands, les positionne auprès de grands. La même Bible dit, il prend l'indigent de la boue, il élève et il le fait asseoir auprès de grands bien aimé jamais c'est sous estimé Jamais c'est déprécier. Je suis petit de taille, je m'aime comme je suis. Amen. Et tu es grand de taille, même-toi, aime-toi tel que tu es. Alléluia. De part et d'autre, il y a des avantages. Il y a des avantages. Nous, par exemple, dans un pays d'Afrique, il y a des bus des qu'on appelle des foules à foule. Des bus de foules à foule. Alléluia nous les hommes de petite taille, on peut se faufiler partout, on est de tout terrain, Alléluia, tu te faufiles partout tu restes. mais il y a certaines grandes tailles, où ça sera difficile, Alléluia, mais quand tu nous amènes dans le domaine du basket, nous, ah là là là là, il faut nous oublier, Amen, tu peux être mince, tu peux être fort, mais tu as ton utilité, accepte-toi tel que tu es, si une personne te rejette, sache que sur la terre, elle n'est pas la seule personne. Si elle, elle te rejette, tu le regardes, tu lui dis, <rire> « Merci beaucoup de m'avoir rejeté. »« Oh my. Parce que tu ne sais pas la valeur que je suis. Tu ne sais pas ce que j'aurais pu apporter dans ta vie. Alléluia Parce que si 80% de la réussite de quelqu'un dépend de l'autre, autant dépend de lui, autant lui aussi dépend de moi. Alors s'il ne me veut pas, pas de problème. « Goodbye !»« Tu vas ailleurs. »« Amen !» l'importance de s'associer à des bonnes personnes. Et aujourd'hui, nous allons voir ceci. Les chaînes des prisonniers se détachèrent. Les chaînes des prisonniers se détachèrent. La fois passée, on a parlé de 20 leçons. 20 leçons importantes concernant l'association. 20 leçons importantes. Lorsque Paul s'est associé à Timothée et à Silas, on commençait le ministère dans la province de Macédoine. Il y a eu des conséquences, des conséquences extraordinaires à cette main d'association. Première conséquence, c'est l'expansion et la croissance de l'Évangile dans la province de la Macédoine de façon phénoménale. De façon phénoménale. La Macédoine ici, ça se trouve en Europe. Depuis tous ces temps, l'Évangile était prêché dans le monde juif. Ça n'a jamais quitté l'Europe. Ça a commencé à quitter l'Europe lorsque Charles Paulus, le préconsul romain, a été touché, lui en tant que personne. Il a ouvert la porte et c'est ici maintenant que commence l'expansion de l'évangile en Europe. Avant cela, ça ne s'est pas, ça ne s'est jamais fait. Paul a ouvert la brèche pour que l'évangile entre en Macédoine. Et il y a eu une expansion, une croissance de l'évangile de façon phénoménale. Ça veut dire ceci. Que plusieurs personnes sont venues à Jésus-Christ. Ils étaient au départ trois. Si nous prenons acte chapitre 16, verset 20, acte 16-20, la Bible dit ils les présentaient aux magistrats en disant ces gens-là jettent le prouve dans notre ville, ce sont des juifs. Si on prend également acte 16, acte 16, on peut même prendre acte, acte 15-40. Acte 15, la Bible dit « Paul choisit Silas et partir, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il passait par la Syrie et la Cilicie en affermissant les églises. Le acte 16, il arriva à Derbe, puis à Listre. Or, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, croyante et d'un grec. Paul également ici, il a pris Silas, il a pris Timothée, ils étaient à Troie. Mais à trois, la Bible nous dit, à trois, ils ont bouleversé toute une ville. À trois, ils ont bouleversé toute une province. Comment des hommes, trois hommes, qui sont faits de chair et de sang comme vous et moi, peuvent bousculer toute une province? La province, ici en Belgique, nous connaissons, nous avons des provinces en Belgique. La province peut contenir ici, par exemple, si je prends la province d'Anvers. La province d'Anvers, c'est grand Anvers. Ça peut contenir peut-être presque un million de personnes. Mais on nous dit ici que trois personnes simplement ont bouleversé toute une province. Ils n'avaient pas Internet. Ils n'avaient pas de téléphone. Ils n'avaient pas de iPad, d'iPhone et tout. Les aïe, les aïe, les aïe. Ils n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas. Alléluia. <cliffe> Alléluia. J'aime beaucoup les aïe parce que quand ça te fait mal, tu cries aïe, ça fait mal. Ils n'avaient pas tous les moyens technologiques, mais on nous dit qu'ils ont bouleversé à trois la province de la Macédoine. Comment ça se fait C'est par l'œuvre du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit, lorsqu'il saisit une personne, il remplit une personne, il prend une personne. Avec toi des choses extraordinaires qu'un homme sans lui n'aurait pu jamais faire. Extraordinaire. Première chose extraordinaire, première conversion extraordinaire, nous l'avons vu, c'est Lily. Dans Acte 16, 13-15, Acte 16 où nous sommes, verset 13-15, à on nous dit Le jour du sabbat, nous sommes sortis de, à l'extérieur de la porte de la ville, près d'une rivière, dans un endroit où nous pensions trouver un lieu de prière.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 Et elle nous en apprend ça instamment. Première conversion, c'est Lydie, dans la province de Macédoine, plus exactement ici, dans la ville de Philippe. Première conversion, premier baptême, c'est Lydie. Lydie amène toute sa famille, toute sa maison, reçoivent le, le Seigneur Jésus, et en même temps aussi. Lydie ouvre sa maison à l'apôtre Paul pour que sa maison devienne le quartier général des activités de l'apôtre Paul. C'est comme si chez Lydie, il y a une cellule de prière qui a commencé. D'autres commentateurs disent que de cette, de cette maison de Lydie, c'est là que était réunie l'église de Philippe. Lorsqu'on parle du livre de Philippiens, les réunions se faisaient dans la maison de Lydie. C'est là que était l'église de Philippe. Et n'est pas oublié qu'on nous dit, Lydie c'était une femme d'affaires. Elle vendait de vêtements. Donc c'était une femme qui avait une certaine assise, une certaine richesse, une femme qui était connue dans la ville, connue dans la province. Lorsqu elle reçoit le baptême, elle demande à ce que Paul également baptise toute sa maison. Toute sa maison furent baptisées. Et quand la, la cité a appris que Ligné et sa maison se sont fait baptiser, certainement il y a eu des émules. Deuxième impact de ministère de Paul dans la Macédoine, nous trouvons ça dans Acte 16, versets 16 à 19. Acte 16, 16 à 19, la Bible dit, quand nous allions au lieu de prier, une servante qui avait un esprit pitique et qui par ses divinations procurait un gain important à ses maîtres, est venu au devant de nous. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous en criant. Ces gens-là sont des esclaves du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Comme elle faisait cela depuis plusieurs jours, Paul, excédé, a fini par se retourner pour dire à l'Esprit, « Par le nom de Jésus, je t'enjoins de sortir d'elle, et il est sorti à ce moment même. » Amen nous gardons les doigts sur ce texte. Prenons rapidement Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er, verset 11. Romains 1 :11. Romains Romain chapitre 1er. Euh, prenons plutôt directement le verset 16. Romains 1 :16. Romains 1 :16. La Bible dit Car je n'ai point honte de l'évangile. Elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Car en elle, la justice de Dieu se révèle. En vertu de la foi, pour la foi, ainsi qu'il est écrit, c'est lui qui est juste en vertu de la foi vivant. Deuxième conversion extraordinaire dans la Macédoine, spécialement dans la ville de Philippe, c'est la conversion d'une servante, un esclave qui avait un esprit de python. Qui voyant Paul et Silas, les suivaient et proclamaient les démons qui étaient en elle, l'esprit de Python qui la contrôlait, confessait que Paul était avec Silas des vrais serviteurs de Dieu. Et Paul l'a laissé faire, mais à un moment donné, Paul a discerné que non, ici ce n'est pas normal, ce n'est pas la voix de Dieu. Paul chassa cet esprit de la femme et la femme fut délivrée. Paul délivre une femme qui avait un esprit de piton. Ça veut dire que cette femme également a été sauvée. Le salut est entré dans la vie de cette femme. Et quand le salut est entré dans la vie de cette femme, il y a eu une conséquence. Cette femme était esclave utilisée par des patrons. Et quand les patrons ont vu que cette femme était sauvée, ils ont amené la ville. Pour aller arracher pour les silences, les emprisonner, les rouer des coups. Voyez, par deux seuls hommes, il gagne une femme qui avait un esprit de piton, de divination. On ne demande pas depuis combien de temps il opérait, mais la puissance de l'évangile, la puissance de l'Esprit de Dieu, agissant par l'apôtre Paul, a délivré cette femme. Bien-aimé du Seigneur, là où la puissance de Dieu opère, Là où la bonne nouvelle est annoncée, non seulement la bonne nouvelle amène le salut des âmes, la bonne nouvelle aussi apporte la délivrance. Quels que soient les esprits qui te tourmentent, quels que soient les esprits qui contrôlent ta vie, quels que soient les esprits qui te gouvernent, qui te retiennent captif, tu cries au dedans de toi, qui me délivrera de ces esprits, qui m'affranchira de ce corps quelle que soit leur durée, quel que soit leur nombre, la Bible nous dit, dans Romains chapitre 1 verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et la puissance de l'Évangile a été à l'œuvre dans la vie de cette femme possédée par un esprit de piton. Quels que soient les liens qui te maintiennent, quelle que soit leur durée, Jésus a la puissance de te délivrer. Jésus a la puissance de te rendre libre. La Bible dit ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. La vérité brisera les chaînes. La vérité ouvrira les portes parce que c'est la puissance de Dieu. La femme est sauvée. La femme est sauvée. laissez à en mettant la ville et un meneur qu'on puisse se capturer pour les silas et les jeter en prison. Paul et Silas se retrouvent en prison. Bien aimé, le chemin de l'évangile ou de l'accomplissement de la volonté de Dieu, ou quand tu es dans le chemin de ta destinée, ça ne sera pas qu'un chemin pavé de roses. Il y aura aussi des temps de troubles, des temps de pleurs et de persécutions. Mais tiens bon. Alléluia Personne qui veut aller plus loin dans la vie ne va pas rencontrer des obstacles. Non, des obstacles de foi dans la vie sont là pour te dire que tu es sur le bon chemin. N'abandonne pas. Toi qui fais le football, tu es talentueux, mais tu te sens minimisé. On ne reconnaît pas ton talent à cause peut-être de ta peau, à cause de ce que tu es, mais n'abandonne pas. Persévère, continue un jour, si eux ne reconnaissent pas. D'autres reconnaîtront un jour, un jour, hier, on a regardé les matchs de nos, notre équipe nationale. Il y a un jeune homme, il y a un jeune homme, il y a un jeune homme, un jeune homme, il y a quelques années, personne ne pouvait parier sur lui. Il y a quelques années, personne ne pouvait mettre une once sur ces jeunes hommes. Mais aujourd'hui, tout le pays. cité ici, que vous-même vous connaissez. Amen. Alléluia Peut-être que c'est toi le prochain RL. Alléluia Amen. Alléluia Peut-être que c'est toi le prochain CR10. Qui le sait Alors ne te laisse pas décourager. CR10, je crois que vous savez cela. Alléluia Ne te laisse pas décourager. Sur le chemin de la destinée, ce n'est pas facile. Tu vas pleurer. Oui, je sais que tu pleureras. Je sais que tu auras l'impression de perdre tes plumes. Mais tiens bon, accroche-toi. Même Jésus, pour devenir le roi des rois, le Seigneur le Seigneur, a dû passer par la croix. Et toi, tu crois que pour réussir dans la vie, tout doit être facile pour toi tu veux même que pour qu'on te donne à manger, maman prenne la cuillère, te donne, mange simplement, mange la purée, mange la purée. On peut même chanter un chant pour moi, bébé, nana, bétio. alléluia, grandis un peu, grandis, grandis. Si on te donne le coup, ça fait mal, oui, je tombe, mais ne tombe pas, relève-toi, la Bible dit, mon juste tombera cette fois, qu'est-ce qui va se passer, je le releverai. Dieu travaille avec des bâtons, des jusqu'au boutistes. Dieu ne veut pas des lâcheurs. Non. Même dans l'œuvre du Seigneur, Dieu ne travaille pas avec des lâcheurs. Il travaille avec des jusqu'au boutistes. Même si ça fait mal, je n'abandonnerai pas. Même si je pleure aujourd'hui, je pleure, mais je vais continuer, continuer. Pleure d'une main, lève l'autre. Pleure d'une main, lève l'autre. Même avec un mouchoir, essuie les larmes, mais continue à marcher. Essuie les larmes, mais continue à marcher. Comme le Seigneur sur la croix. La croix était lourde à porter. On crachait sur lui. Le sang coulait, mais il continue à marcher. Parce qu'il devait aller à Golgotha. Il y a une dame que je vois. Vient qui dit, toi qui guérissais les malades, mais sors-toi toi-même de cette emprise. Lui il continue à marcher. Il y a une autre qui est venue, qui a pris un fouet, qui a jeté sur lui, mais lui il continue à marcher. Il y a son aroma qui a pris le fouet, qui a arraché une partie de sa peau et de son os, mais lui il continue à marcher. Il continue à marcher. Il était certain de marcher mais il continuait toujours. Il était atteint, mais il continuait toujours parce qu'il voyait la fin. Il voyait la croix, il voyait le salut de l'homme, il voyait le salut de l'humanité. C'est l'objectif à atteindre qu'il l'a amené à supporter les outrages. Bien aimé, n'abandonne pas. Regarde l'objectif à atteindre. Tant que tu n'as pas atteint le but, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Paul et Silas sont en prison. Ils sont emprisonnés. Mais acte 16, verset 29, 24 nous dit acte 16, verset 29, 24, alors qu'ils étaient emprisonnés. La foule aussi se dressa contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher leurs vêtements et en donnant qu'on les frappe à coups de bâton. Après les avoir roués de coups, ils le jetèrent en prison en joignant aux de le tenir sous bonne garde. Ayant reçu cette injonction, celui-ci les jeta dans le cachot central et leur mit des entraves de bois aux pieds. Vers le milieu de la nuit. Alléluia Est-ce que tu peux crier avec moi Vers le milieu de la nuit. Pour les silas, prier, chanter les louanges de Dieu, les prisonniers les entendirent. Tout à coup, dis avec moi tout à coup, dis avec moi tout à coup, tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre. Les fondations de la prison furent ébranlées en l'instant même S'ouvrir et tous les liens se détachaient, se détachèrent. Voyez, même dans la tourmente, en pleine prison, enchaînés sur du bois, avec des, des, des, des cordes de liens de fer, même dans la nuit, emprisonnés. On nous dit que Paul et Silas chantaient, louaient Dieu. Qu'est-ce qu'ils chantaient? Qu'est-ce qu'ils disaient? Je crois qu'on peut comprendre ce qu'ils disaient. Je crois qu'on peut comprendre le contenu de leur louange. Parce que si nous prenons Ephésiens chapitre 5, versets 19 à 20, Ephésiens 5, 19 à 20, le même livre écrit par Paul dans la province de Macédoine, dans la ville d'Éphèse, il dit ceci. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantez, et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendons toujours grâce pour toi, Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la prison, pour les silences, chantez des hymnes. Chantait des cantiques spirituels, chantait des psaumes. Il recitait le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais ils étaient en prison. La Bible dit qu'ils rendaient des actions de grâce. Ils rendaient des actions de grâce au Seigneur. Bien aimés c'est le premier concert chrétien en Europe. Le premier conseil chrétien de l'Europe fait par deux hommes prisonniers, ils chantaient de tout leur cœur à Dieu, ils poussaient des cris, ils louaient le Seigneur, ils louaient le Seigneur. Vous savez, lorsqu'un juif chante, même si c'est un homme, il chante et il danse, Amen, Amen, Amen, leur adoration, leur danse, on fait trembler la pisse. Il y a une puissance dans la louange, l'adoration et la reconnaissance. Quand tu es à terre, c'est le bon moment pour louer Dieu. Quand tu as l'impression que tout est fini, que tu es sur le point d'abandonner, lève les yeux vers les montagnes et loue Dieu. La Bible dit tout à coup, il y a un tremblement de terre. Il y a un tremblement de terre. Et les portes de la prison s'ouvrirent et les chaînes des prisonniers se détachèrent. Bien-aimés, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Un tremblement de terre, pas partout, mais simplement dans la prison. Avez-vous déjà vu ça? Un tremblement de terre qui ne frappe qu'un lieu, qui ne localise qu'un lieu. Bien-aimé, si Dieu veut te ténir, il s'est ciblé, il ne se trompe jamais. <rire> Il ne se trompe jamais, les Alliés, lorsqu'ils envoyaient leurs missiles par-ci par-là, ils disaient que c'était des missiles qui pouvaient détecter, ne pas se tromper. Mais il y a eu des dégâts, il y a eu des dégâts, parce que tout ce que l'homme a fait n'est pas, pas parfait. Mais quand Dieu opère, tout ce qu'il fait est bon, tout ce qu'il fait est agréable et tout ce qu'il fait est parfait. Dieu connaît la situation. Il connaît ce qui t'a fait pleurer. Il connaît ce qui t'a fait mal. Il connaît ton besoin particulier. Et il va cibler le besoin. Il va cibler l'endroit. Et il y aura un tremblement de terre. Et les portes vont s'ouvrir. Dieu a ciblé. Dieu a ciblé. Et on dit que les prisonniers les écoutaient vers le milieu de la nuit. Pour toi un jour, vers le milieu de la nuit. Voyez le milieu de la nuit. C'est là où il y a le paroxysme de la nuit. Dieu, une fois, il laisse que les choses se dégradent, il laisse que les choses deviennent lourdes, Ou toi-même tu puisses dire, de moi-même, je ne pourrais plus y faire, je suis à bout, je n'ai plus du tout d'espoir, et c'est à ce moment-là que Dieu va venir intervenir pour que les hommes disent, et que toi-même tu confesses, qu y a de ce qui vient de se passer, ce n'est pas la main de l'homme, c'est la main de Dieu. Un homme ne pouvait pas faire ça, il n'y a que Dieu qui aurait pu faire ça, afin que la gloire lui soit rendue à lui seul vers le minuit Dieu intervient. les prisonniers entendu les prisonniers entendus et quand les prisonniers entendus le geôlier, le chef de la prison aussi on nous dit qu'il a couru vers les prisonniers il trouva les portes de la prison brisées la prison brisée et les liens des prisonniers se détachèrent. voyez-vous bien aimé le Seigneur amène la louange l'adoration de Paul et à Silas Amen. Dieu, Dieu a agir. Dieu agit pour eux, mais pas simplement pour eux, mais il touche aussi les autres. Voyez <rire> la bonté de Dieu. La grâce qui va arriver dans ta vie, ça ne sera pas que pour toi. Ça sera aussi pour beaucoup. Pour beaucoup. De lors l'égoïsme, chez la de Dieu, il n'y a pas d'égoïsme. Les bénédictions que tu te donne, ça sera aussi pour beaucoup. Tu seras une solution. Tu seras une porte ouverte. Une porte d'accès aux grâces et aux bénédictions de Dieu. Pour plusieurs. Pour plusieurs. C'est comme ça que Dieu opère. Lorsqu'il bénit un homme, il voit une famille. Derrière une famille, il voit un clan. Il voit une tribu, Il voit une ethnie. Il voit une nation. Il voit un peuple. Il voit même un pays qui sait Pas toi peut-être... Ce pays va sortir de la crise, qui sait? Les inventeurs aujourd'hui des vaccins, Pfizer, Johnson et autres, Astra, et Poutine, Sputnik et, et tous les vaccins là, ce sont des hommes comme vous et moi, des hommes comme vous et moi, et de quoi qui ne sont même pas de, de chrétiens peut-être. Si Dieu, des hommes vendent des choses, et combien, la plus forte raison, un enfant de Dieu rempli de l'Esprit de Dieu ne peut pas être une source de bénédiction pour plusieurs? pour plusieurs. Considère-toi comme un homme qui est une source de bénédiction pour plusieurs. Dieu libère Paul, libère aussi les autres prisonniers. Et les gens, et quand il a entendu cela, il vient, il vient bouleverser. Et chapitre 16 de Acte, au verset 30, nous dit ceci. Il le mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Il répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Le verset d'avant dit que les gens ont failli même se tuer. Il a failli même se tuer. Tellement que le miracle l'impressionnait. Il s'est dit si ces prisonniers partent, ma vie est foutue, on va me tuer aussi. Mais c'est lui qui a emprisonné Paul. C'est lui qui a emprisonné Silas. Mais les choses se sont inversées. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. C'est ce que la Bible dit. Aujourd'hui, tu es dernier. Demain, tu pourras être premier. Et inversement. Aujourd'hui, tu pleures. Demain, tu te rejouiras. Aujourd'hui, tu te rejouis. Demain, tu pourras pleurer. C'est le cycle de la vie. Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, ceux qui persécutent les enfants de Dieu, tôt ou tard, viennent s'incliner devant eux. Le même géologue qui les a attrapés, mis en prison, c'est le même aujourd'hui qui les a demandé de l'aide. Il voulait se tuer, se donner la mort, mais Paul lui dit ne te tue pas. Attends, il demande Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé Que dois-je faire pour être sauvé Voyez, c'est bizarre. Il dit Que dois-je faire pour être sauvé Il dit Pas que dois-je faire pour fuir la guillotine, ce qui m'attend, mais que dois-je faire pour être sauvé, pour que mon âme soit sauvée, bien aimé, mais là, celui qui a amené Paul en prison, il savait qu'en menant Paul en prison, que c'était le serviteur de Dieu, ceux qui te martyrisent aujourd'hui, savent en dedans d'eux que tu es enfant de Dieu, que tu es serviteur et servante de Dieu, mais ils te martyrisent, ils te martyrisent, ils te combattent, ils te nuisent, mais en dedans d'eux, que celui-ci a quelque chose de particulier, que cette personne est différente des autres. Et Dieu permettra que ce qui est de l'ordre de, de l'intuition devienne une vérité. Ce qui était de l'ordre de l'intuition, aujourd'hui, devient une vérité. Les portes de la prison sont ébranlées, les chaînes des prisonniers sont détruites. Les chaînes sont détruites. Et les gens l'écrivent. Que dois-je faire pour être sauvé Pour donner ma vie à Jésus Que dois-je faire Et Paul le dit. Simplement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, peut-être tu es dans ce cri là aussi, que dois-je faire pour être sauvé Simplement, crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le geôlier a cru au Seigneur Jésus La Bible nous dit que le geôlier aussi lui aussi, il a amené toute sa maison. Si vous lisez des versets 27 à 34... La Bible dit, « Le geôlier se révéla lorsqu'il vient à la porte de la prison verte. Il tira son épée, il alla se supprimer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria, « n'était fait pas de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier demanda de la lumière, Entra précipitamment, tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Il le mena dehors et dit, « Seigneur, que faut-il faire pour que je sois sauvé ?» Il répondit, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Il lui dit, la du Seigneur ainsi qu'à tout ce qui était chez lui en ce moment même. En pleine nuit, il prit avec lui, le lava leur plaie. Aussitôt, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Paul baptise les géoliens avec les siens. Bien aimé, lorsque le Seigneur ouvre une porte, il faut la saisir. Il faut la saisir. Quand une opportunité s'ouvre, il faut la saisir. Lorsque j'ai fait le marketing, dans le marketing, il y a un adage qui dit « L'opportunité à l'image d'une fenêtre ne s'ouvre qu'occasionnellement. »« L'opportunité à l'image d'une fenêtre ne s'ouvre qu'occasionnellement. » C'est la même chose aussi avec Dieu. Quand Dieu te donne une grâce, il ouvre une porte pour toi. N'étreigne pas, ne fais pas trop les fiers. Alléluia Va saisir l'opportunité. Cours vite, arrache ça. Lorsque le cœur de l'homme a été ouvert Paul dit ici on ne va pas traîner On ne va pas entrer dans une discussion théologique Doit-on le baptiser Dans le fleuve Jourdain Doit-on le baptiser Dans un jacuzzi Doit-on le baptiser Dans une piscine grosse Ou dans une piscine ferme Doit-on le baptiser Dans une piscine de plastique Doit-on le baptiser Le vendredi au culte du vendredi ou le samedi un culte spécial, ou le dimanche au culte de l'église en présence de tout le monde. Non, non, non, non, ce n'est pas à tergiverser. Lorsqu'un cœur s'ouvre, il accepte le Seigneur Jésus, le et là, nous le baptisons. Nous le baptisons. Saisissez les opportunités. Ne traînez pas. La même étude d'avoir à dit, lorsqu'une opportunité est manquée. Il faut attendre sept ans de nouveau Avant que la même opportunité revienne Sept ans Avant que la même opportunité revienne Maintenant, ce qui te dit que Dans 7 ans, tu seras toujours en vie Je l'espère que tu sois en vie Vis longtemps, le plus possible, à 90 ans Non, c'est jamais Beaucoup de choses peuvent arriver dans 7 ans Tu peux te décourager Quand une opportunité surgit Saisis-la, saisis-la Voyez comme nous servir le Seigneur c'est l'opportunité que Dieu nous donne pour le servir, pour maximiser dans sa maison. Alors nous devons nous donner à fond. Donne-toi à fond. Donne-toi à fond. Donne-toi à fond. Donne fond. C'est comme les footballeurs, les joueurs. Hier, ils se sont donnés à fond. Il y en a même après, ils pleurent. Il y en a même qui, qui se suicident. S'ils ont perdu, ils se suicident. Ils se disent, fait... à cause d'un ballon là. et tout, d'un ballon, il n'a personne. Donne-toi à fond. Quand tu entres dans ta destinée, donne-toi fond. Donne-toi fond. Il te saisit une opportunité. On le fait baptiser et sa maison. Et sa maison. Voyez, l'évangile se repend, Une expansion phénoménale. Phénoménale en si peu de temps. Rien qu'avec trois personnes. La Macédoine est saisie. La Macédoine est bouleversée. La Macédoine est bouleversée. Deuxième conséquence. Comme la Macédoine est bouleversée et saisie, le travail devient de plus en plus important et Paul va encore s'associer à d'autres personnes. Dans Acte chapitre 19, versets 21 à 22, Paul prend avec lui Eraste. Il ajoute Eraste. Dans Acte chapitre 19, 21 à 22, il ajoute Eraste avec lui. Troisième conséquence, toujours. Le fait que la, la Macédoine est gagnée, l'évangile se propage, les âmes viennent de plus en plus nombreuses, Paul s'associe encore à d'autres. Il forme des disciples qui vont devenir les compagnons de Paul pour la moisson des âmes. Les compagnons de Paul pour la moisson des âmes. Si nous prenons acte 20, acte 20, verset 1 à 6, acte 20, verset 1 à 6, lorsque l'agitation... Eut Paul fit venir les disciples. Après les avoir encouragés, il les salua, parti pour la Macédoine. En passant par cette région, il lui prodigua de nombreux encouragements, puis il se rendit en Grèce. Il y passa trois mois. Il allait faire voile vers la Syrie, mais à la suite d'un complot de Juifs contre lui, il préféra retourner par la Macédoine. Il avait pour l'accompagner Sopater. Fils de Pyros, son <rire> Sopater, son ça c'est du latin, pater qui signifie père, son maman de son ton fils s'appelle son pater, <rire> il y a des noms bibliques extraordinaires, fils de Pyros, de Péré, l'autre compagnon Aristarque et l'autre Ségounius, vous <rire> voyez, c'est comme un chant, les noms sont harmonieux, son Aristote, Ségulus, Alléluia, c'est comme une mélodie parce que ce sont des ouvriers dans la boisson du Seigneur, des ouvriers de Dieu, des canaux par qui Dieu est en train de bouleverser toute une province. Ségulus de Thessalonique, Gaius de Berbé, Timothée, ainsi que Tychik et Trophime qui étaient originaires d'Asie. Ceux-ci sont partis en avant et nous ont attendu à Troas. Paul s'associe avec une nouvelle équipe, mais une équipe qui est composée de sept personnes et qui est multiculturelle. Multiculturelle, composée des Juifs, composée des Grecs, composée des Romains, multiculturelle. bien aimé, l'enfant de Dieu, l'homme de Dieu, l'église, le serviteur de Dieu est appelé à travailler avec toutes les cultures, à travailler avec toutes les nations. Nous ne sommes pas une église secteur. Nous ne sommes pas une église que des Africains noirs. Nous sommes une église qui est ouverte à tout le monde. Aux, aux noirs, aux blancs, aux jaunes, aux rouges. Le royaume de Dieu est multiculturel. C'est comme une mosaïque composée de toutes les nations, de tous les peuples et de toutes les cultures. Ne rejette pas les uns, ne rejette pas les autres. Aujourd'hui, ta fille va t'amener un blanc en te disant, « Papa, voici... » Celui qui a touché mon cœur, celui qui a touché mon cœur, celui que je vais aimer, ne fais pas les papas africains, non ma fille, non non non, non, non, non, non, ne fais pas les papas africains, amen. Et, ça me fait penser à un film là, qu'est-ce qu'on a fait au oh bon Dieu Vous vous rappelez de ce livre là Alléluia le papa finit par accepter. Amen. Parce que c'était le choix. Et ça a mené quelque chose de beau. Quelque chose de multiculturel. Quelque chose qui pouvait toucher aussi les autres et devenir un modèle. La formation de disciples. On nous dit, parmi ces deux disciples, il y avait Gaius et Aristarque. Aristarque, qui a même suivi Paul dans la captivité. Trophime, qui était un Éphésien. Aristote était un Macédonien de la Macédoine. Il y avait Gaius et Aristote, des Macédoniens ils avaient rien, Paul les a gagnés Paul les a formés et a formé des missionnaires les a envoyés pour l'œuvre ils sont devenus ses compagnons ses compagnons, bien aimé l'église, les personnes entre telles qu qu'elles sont lorsqu'elles viennent, elles sont formées elles sont équipées, elles sont nourries elles sont loties, afin qu'elles aussi à leur tour, servent le Seigneur aillent gagner les âmes aillent propager l'évangile, aillent témoigner de Christ, aillent dans leur destinée entre dans leur mission Même dans une entreprise Quand tu entres On te forme Et après aussi tu travailles Et un jour aussi tu vas devenir formateur des autres Alléluia Il y avait Trophime Fidèle compagnon de Paul, Même malade Dans 2 Timothée 80 Trophime était même malade Mais même malade Il continuait à servir Dieu À servir Dieu On nous dit d'un autre Tichyque Tychique, on nous dit de lui que c'était un frère bien-aimé, fidèle serviteur du Seigneur, qui opérait dans la consolation. Il avait les mots pour consoler les gens, pour encourager les gens. On trouve ça dans Ephésiens 6, verset 21, et dans Colossiens 4, verset 7 à 8. Tichic, un homme d'encouragement. Mais on dit de lui aussi, c'était un homme de confiance. Tychique, un homme de confiance. Dans 2 Timothée 4, verset 11 à 12. Paul va même envoyer Tychique seul à Éphèse pour aller faire l'œuvre à Éphèse, un homme de confiance. Est-ce qu'on peut te faire confiance Est-ce qu'on peut te faire confiance Est-ce qu'on peut te faire confiance Est-ce que ton patron peut te faire confiance Est-ce que ton associé peut te faire confiance Est-ce que ton église peut te faire confiance Est-ce que Dieu peut te faire confiance soit comme Tichik, un homme de confiance, un homme de confiance. Quatrième conséquence, la Macédoine devient une plaque tournante pour le ministère de Paul, une plaque tournante pour le ministère de Paul, une plaque tournante pour le ministère de Paul. 1 Corinthiens chapitre 16, 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 5 nous dit ceci, 1 Corinthiens 16, 5 nous dit, 1 Corinthiens 16, ça nous dit, je viendrai vous voir quand je serai passé par la Macédoine. Je passe en effet par la Macédoine. 2 Corinthiens 1, verset 16, la Bible dit, 2 Corinthiens 1, 16, Pensant ensuite passer de chez vous en Macédoine, puis revenir de Macédoine chez vous et recevoir de vous ce dont j'aurais eu besoin pour me rendre en Judée. De Corinthiens 2.13, la Bible dit, « Mon esprit n'a pas eu de repos parce que je n'ai pas trouvé titre, mon frère. Alors j'ai pris congé et je suis parti pour la Macédoine. La Macédoine est devenue le quartier général du ministère de l'apôtre Paul. Paul aimait l'église de Macédoine. Paul aimait les chrétiens de Macédoine. Le chrétien de Macédoine. Paul y a travaillé beaucoup à Macédoine. Et cinquième conséquence de Corinthiens 8.1 de Corinthiens 8.1 cinquième conséquence de Corinthiens 8.1 la Bible dit nous vous faisons connaître frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. La grâce de Dieu s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Eux qui n'étaient rien au départ des païens, des fils de la permission. Mais Paul, par le Saint-Esprit, a travaillé là-bas, bâtissant des églises puissantes. Et on nous dit que la grâce de Dieu se manifestait de façon abondante dans la province de Macédoine, dans les églises de Macédoine. Ce qui était petit finit par devenir grand et toucher les nations et les peuples. Je prie pour toi aussi. Que la grâce de Dieu se manifeste d'une façon puissante, afin que tu deviennes aussi un incontournable, un incontournable, vous vous rappelez de notre séminaire, incontournable, que tu deviennes incontournable, je prie pour la Nouvelle Jérusalem à Londres, que la Nouvelle Jérusalem à Londres devienne une église incontournable, une église, une église comme un quartier qui va fédérer les hommes, qui va réunir les hommes, qui va consoler, qui va fortifier, qui va encourager, qui va former, qui va remplir qui va envoyer et toucher les nations et lorsque cette grâce a commencé à se manifester à l'église de Macédoine on nous dit de cette église de Corinthiens 8.5 de Corinthiens 8.5 où nous sommes et nous arrivons à la conclusion de notre message du jour de Corinthiens 8.5 la Bible dit on commence à partir du verset 2. Bien qu'ils aient été très éprouvés par leur détresse, leur joie débordante et leur profonde pauvreté ont fait abonder la richesse de leur générosité. Selon leur possibilités, je l'atteste, même au-delà de leur possibilité, de leur plein gré, ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la grâce de prendre part à ce ministère de solidarité envers des saints. C'était plus que nous n'avions espéré. Ils se sont donnés eux-mêmes d'abord au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Vous voyez, une église qui est devenue une église généreuse. Une église qui donnait, qui supportait non seulement Paul, mais aussi le ministère et les œuvres de Dieu. La grâce de Dieu dans cette Église a amené des libéralités, a amené la générosité. Ils n'étaient pas extrêmement riches, on nous dit qu'ils étaient pauvres, mais l'Évangile a tellement touché les cœurs de ce peuple, tellement travaillé en eux, qu'ils sont devenus des gens bons, des gens généreux, car l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ce qui est encore frappant avec cette Église, Prenons Romains 15, 26 à 27. Romains 15, 26 à 27. Romains 15, 26 à 27. La Bible dit ceci. « Car la Macédoine et la Caïe ont bien voulu faire une collecte de solidarité en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. » Elles l'ont bien voulu, elles leur doivent, car si les non-jufs ont eu part à leur bien spirituel, ils doivent aussi se mettre à leur service en ce qui concerne le bien matériel. Une église bénie, la grâce de Dieu amène cette église dans la générosité et la reconnaissance, au point que lorsque les pauvres de l'église de Jérusalem, là où tout a commencé, lorsqu'ils ont eu le problème, ils ont fait un appel de fonds, L'église de la Macédoine s'est levée pour aller aussi soutenir. Les premiers seront les derniers. Les premiers seront les derniers. C'est lui qui t'étend la main aujourd'hui. C'est lui qui te donne aujourd'hui. Peut-être demain, c'est toi qui vas commencer à le nourrir. C'est toi qui vas commencer à le supporter. Avec Dieu, tout est possible. Une église qui commençait de nulle part, mais à cause de Paul, des trois hommes, et n'a plus d'une équipe de 7 personnes, la tendance se renversée. jusqu'à donner des dons à l'église de Jérusalem, là où tout a commencé. Église de Londres. <rire> un jour aussi tu verras partie de grands, De toi on sortira de grandes choses. Comme on a dit, lorsqu'on a dit, Nathaniel, on a trouvé le Messie. Nathan a dit, est-ce que de Nazareth peut venir quelque chose de bon Jésus lui dit, tu verras désormais le ciel ouvert. Et les autres de Dieu montaient et descend sur le fils de l'homme. Peut-être aussi on dit, on dit ça de toi. Est-ce que de lui viendra quelque chose de bon? Est-ce que de toi viendra quelque chose de bon? Dis-le, je sais une chose, qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Et tu le cites l'exemple de l'église de Macédoine. Ils étaient nuls de paillers, nulle part. Mais plus tard, c'est eux qui ont soutenu l'église de Jérusalem. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia! Alléluia! Et une autre conséquence de l'église de Macédoine, c'est devenu une église où l'amour de Dieu et pour le frère se vivait. Une église remplie d'amour et de solidarité. 1 Thessaloniciens 4, versets 9 à 12. Vous allez le lire. 1 Thessaloniciens 4, 9 à 12. Et une dernière, un dernier fruit de cette grâce de Dieu abondante dans l'église de Macédoine, en Thessaloniciens 7 à 8, en Thessaloniciens 7 à 8, la Bible dit, en Thessaloniciens 7 à 8, la Bible dit ceci, la Bible dit, et pourtant, comme apôtres du Christ, nous aurions pu nous imposer... Mais nous sommes faits tout petits au milieu de vous, comme une mère prend soin des enfants qu'elle nourrit. Nous aurions voulu, dans votre tendresse pour vous, vous donner non seulement la bonne nouvelle, mais aussi. Euh, J'ai l'impression, en Thessaloniciens, en euh, Thessaloniciens 7 à 8, heures est là. En Thessaloniciens 7 à 8. En Thessaloniciens 1, 7 à 8, que nous venons de lire, nous aurions voulu dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous êtes devenus chers. D'autres versions disent « tant vous êtes devenus de modèles ». L'Église de la Macédoine est devenue une église modèle. Modèle dans la générosité, modèle dans la reconnaissance, modèle dans l'expansion de l'Évangile dans l'expansion du royaume de Dieu, et modèle dans la foi, modèle dans la foi. Voilà, bien aimé, du oui, Seigneur, ce que la grâce de Dieu peut faire dans la vie d'une personne, dans la vie d'une nation, dans la vie d'un peuple, où au départ, personne ne pouvait pronostiquer. Mais quand Dieu intervient, la puissance de l'Évangile élève et rend les hommes libres. Amen Que le Seigneur bénisse sa parole Amen. Gloire, gloire, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je suis disposé à soifer que ton onction descende sur moi. Je suis disposé à soifer que ton onction descende Descends sur moi, je suis, je suis disposé à que ton onction descende sur moi, je suis, je suis disposé à que ton onction descende tu peux te mettre à debout et faire cette prière je en chantant « disposé, Assoiffé fait que ton ancien descendure sur moi et je suis disposé à fait que ton ancien descend. Je suis, je suis disposé. Assois, que ton onction descend sur nous, descend et que ton onction descend sur nous, descend. Bien-aimés, présentons-nous au Seigneur ce matin. Maro dosita. la ensemble, bien-aimés. Maro dosita dosita Merci Seigneur. Merci de libérer cette grâce. Merci de libérer cette grâce. Merci de libérer cette grâce. La même grâce qui a opéré. Dans l'Église de la Macédoine, merci de la libérer. Dans ton Église, merci de la libérer. Au sein de ton peuple, merci de la libérer. La grâce triomphante, la grâce victorieuse, la grâce qui élève, la grâce qui opère des prodiges, la grâce qui élève, la grâce qui élève, la grâce qui élève, la grâce qui élève, la grâce qui élève, la grâce qui élève, la grâce qui élève, la grâce qui élève. Que celui qui était à terre soit Aujourd'hui rendu debout, qui se lève en Dieu, que celui qui avait abandonné, qui ne voulait plus se battre, qui avait renoncé, qui avait tout laissé tomber, reçoive la grâce de continuer, de se lever, d'aller de l'avant, d'aller de l'avant, de persévérer envers et contre tout. Et bientôt la victoire, bientôt la lumière, bientôt la couronne, bientôt la couronne, bientôt la couronne, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci, Rabassa ta merci Seigneur. Merci pour cette grâce que tu as libérée, merci pour cette grâce que tu as libérée. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, Amen, Amen, Amen. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une prière si une personne ici a besoin d'une prière de façon spéciale, nous sommes là par rapport à ça. Si quelqu'un a besoin d'une prière de façon spéciale, nous allons prier pour la personne avant de passer dans nos dîmes et dans nos offrandes ou de façon connectée, qu'on ne te voit pas, alors que le Seigneur exauce ta prière. Que le Seigneur exauce ta prière. Que le Seigneur exauce ta prière. Oui, que le Seigneur exauce ta prière, quel que soit le besoin, vous qui êtes là, quel que soit le besoin, que la grâce du Seigneur opère dans vos vies, que les portes soient ouvertes pour vous, que les portes soient ouvertes, que les portes soient ouvertes et que vous puissiez expérimenter une nouvelle saison de grâce, que quelque chose de nouveau commence pour vous, commence pour vos vies, plus jamais les mêmes, plus jamais les mêmes qu'il y ait un avant et un après à dater d'aujourd'hui qui est un avant et un après à dater d'aujourd'hui, à dater d'aujourd'hui. Recevez cette grâce au nom du Seigneur Jésus. Et toi qui veux donner ta vie aussi au Seigneur Jésus, merci d'avoir ouvert ton cœur et donné ta vie au Seigneur Jésus. Et donner ta vie au Seigneur Jésus. Tu es en présentiel aussi, tu veux donner ta vie, ton cœur au Seigneur Jésus. Saisis l'opportunité et donne-lui ton cœur. Ouvre ton cœur et accepte-le dans ta vie. Reçois cette grâce abondante. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Voilà bien aimés du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons passer dans un temps pour nos dîmes et nos offrandes. Amen. Merci Seigneur de gloire. Thank you Jesus. Alléluia. Merci Pasteur Patrick. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Yes Lord. Avec l'éternel nous ferons des exploits. Yes Lord. Nous raconterons ses merveilles, nous parlerons de sa bonté. C'est dans cet esprit que nous allons remettre nos offrandes à Dieu ce matin. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai je toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, toi, ce que je tu as fait pour moi, moi. je, je proclamerai. Oh oui, je parlerai, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, je dirai, toi, et toi, toi ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je suis ta bonté, mon Dieu. Tu yeah. n'as pas hésité, il est, il est. Mais toi, tu m'as prouvé ta fidélité. Alléluia. Mon roi, ton nom m'a étonné. Oh oui, je parlerai, je parlerai de ta bonté, de ta Et fidélité. fidélité toi, toi, toi, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia, amen. Trésors, dîmes et offrandes. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, j'ouvrirai les écluses des cieux et je reprendrai ma bénédiction avec abondance. Seigneur, merci de bénir ton peuple au-delà de ce que l'or et l'argent ne peuvent donner. Seigneur, merci pour les contrats de travail à durée indéterminée. Merci pour l'expansion financière de ton église et de ton peuple. Merci pour la prospérité matérielle. Merci pour l'aisance, la bonne santé à tous les niveaux de ton peuple, ô Père. Nous avons ainsi prié. Merci de menacer celui qui dévore et de l'éloigner loin des finances de ton peuple, loin des maisons de ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Amen, amen. merci Alex. Amen voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Vous étiez connectés à la Nouvelle Jérusalem à l'antenne, Église de Dieu en Belgique, et je suis le pasteur Patrick Yaga. Avant de finir, nous allons souhaiter, il y a une image, on aurait pu le projeter là, il y a une image, c'est aujourd'hui la fête des pères, alléluia. C'est aujourd'hui la fête des pères, la fête des pères, la fête des pères. La paix des pères, alléluia Nous allons souhaiter une joyeuse fête à tous les papas du monde. Les papas, euh, les papas présents et les papas futurs aussi. Amen Les papas futurs aussi, les futurs papas. Amen Est-ce que les papas présents et les papas futurs peuvent se lever Et l'Église va prier pour eux. L'Église va les bénir. L'Église va les soutenir. Amen Prions pour les papas. Oh Seigneur de gloire Père, merci, merci. Merci pour les papas, Seigneur. Amen. Tu connais combien cette charge, cette responsabilité est lourde, oh Dieu, est prioritaire et prépondérante pour toi, oh Dieu. Merci de soutenir les papas, de les soutenir dans leur santé, oh Dieu. Qu'ils soient en bonne santé, Père. Qu'ils soient en bonne santé, Père. Merci de les élever, Père, de les élever dans ce pays. De les élever dans cette nation, que ce soit des hommes d'influence, des hommes d'impact, des hommes d'influence, des hommes d'impact. Merci de les positionner dans les airs des décisions, des décisions pour les peuples, des décisions pour les nations, des décisions pour ton église, les décisions pour les familles, oh Dieu. Merci de les soutenir à tous les niveaux et de faire d'eux également des instruments utiles entre tes mains et ton royaume. Élève-le, oh Dieu, qui aient la tête haute, qu'ils prospèrent à tous égards, qu'ils soient en bonne santé, comme prospère l'état de leur âme, oh Dieu. Merci de les couvrir de tes grâces. Merci de les couvrir de tes grâces. Merci de les couvrir de tes grâces. Merci de les couvrir de tes grâces. Tu connais les papas. Même s'ils sont en peine, des fois ils manquent une épaule ou pleurer. Ils ne savent vers, vers qui ça allait, oh Dieu. Que tu sois leur épaule, que tu sois leur soutien, que tu sois leur défenseur, que tu sois leur pourvoyeur au oh Père. Dans le nom merveilleux et puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen. Amen. Et que les papas futurs qui veulent se marier. Se marient également. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà bien aimé du Seigneur. On peut faire la prière de notre Père. Pour clôturer le culte de ce dimanche. Notre Père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 Amen. Voilà, bien-aimés, si c'est pour la première fois que vous êtes à la Nouvelle-Jérusalem, est-ce que vous pouvez nous faire un signe Amen. Alléluia. Alléluia. Bienvenue à vous, Joël. Bienvenue à vous, Bienvenue à vous, toutou. Alléluia. Alléluia. C'est la famille, c'est le grand frère de, de Fabienne, de, de maman Fabienne. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes la Nouvelle Jérusalem à Londres. C'est votre maison. Soyez les bienvenus. C'est votre maison. Nous avons nos cultes le mercredi à 19h ici en présentiel pour la prière et l'intercession. Si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à venir ou à en faire part. Et le vendredi, nous avons le culte de semaine de 19 à partir de 19h à l'école de la sagesse. Là, nous enseignons, nous prions bien entendu et le culte dominical à partir de 9h30. Donc c'est votre maison, soyez à l'aise. Juste à la fin du culte, accordez-nous cinq minutes pour vous donner quelque chose comme marque de notre sympathie, de notre reconnaissance de fait que vous soyez là. Amen. Anne, ça fait uh, des années depuis qu'on est à London. Depuis qu'on est à London, ça fait quatre ans qu'on connaît Anne et, uh, et, et sa famille, uh, dont uh, Marie Véraud, ma grande amie Marie Véraud. Alléluia. Voilà, c'est la famille. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, Dagaleman. D'Agaleman. Daga. Daga. Alléluia. Bon dimanche à voilà.